Les couilles, je vous ai dit les couilles ça fait malin hein. Si vous avez des emmerdes avec un mec, euh, viser les couilles ça marche hein. Bon après il serait resté mais bon, c'est le un détail, veut... évitez de taper trop fort quoi <rire> Sinon ses couilles il va la recevoir dans sa gorge Ouais, c'est pas joujou -jou, quand même de les avoir dans sa gorge ses couilles hein. <rire>